5 ans que je passe sur cette place et que je croise plein de gens avec qui je discute jamais. Ben voilà, c'est une bonne occasion de discuter alors que c'est vrai qu'on n'aurait jamais fait sans ça. Quoi. Je m'appelle Bilal, j'ai 26 ans, j'habite Saint-Gilles depuis euh, que j'ai 3 ans. Euh, je suis euh, en formation et, et voilà. Et voilà. Donc moi je m'appelle Chloé, j'ai 39 ans, ça fait 5 ans que j'habite à Saint-Gilles et je, je, je suis française donc j'habite en France avant et, euh, voilà, et je suis prof de maths. Le point commun, euh, qu'on habite dans le même quartier peut-être Déjà, ouais, qu'on aime notre quartier peut-être, oui. voilà. voilà. <rire> euh, quoi d'autre T'aimes pas les maths, non Si, j'aime bien ah les bah maths. Voilà, ouais, bah voilà, c'est pas voit comment <rire> euh, Près du palais de justice, là où on voit toute la vue de, de, de Bruxelles. Ou euh, au parc d'Oudon, là où on voit le palais de justice. <rire> Comme ça, on a est à l'autre côté. C'est Mehdi, qui a l'épicerie. Euh... Un peu plus loin. L'épicerie là bio là-bas. Il est super cool. C'est des personnes qui se font plus, c'est un commerçant qui est hyper sympa, qui discute avec les gens, qui se rappelle du prénom des gens et qui demande comment ça va. Et, qui... et voilà, et donc on fait, on fait pas que des courses chez lui quoi, on, on vient discuter quoi et ça c'est cool. Moi c'est ma maman. Ah, ben, voilà. <rire> c'est quelqu'un de super cool qu'on trouve plus en ce moment quoi, des anciennes personnes. laisser la France et venir en Belgique ah, Pourquoi pas Je vais sortir des clichés, mais d'abord parce que les Belges je les trouve beaucoup plus sympas que les Français. Et euh, beaucoup plus euh, gentils, calmes, voilà. Et, et parce que Bruxelles, c'est super sympa, voilà. Parce que, et je trouve que les gens... Justement, il y a une mixité sociale qui me réussit. Les gens vivent mieux ensemble ici qu'en France. Je viens de Marseille, et pourtant c'est très mix, c'est une force mi mixité sociale, mais c'est plus compliqué. D'accord. Voilà. Est-ce que vous aimez qu'il y ait plein de Français qui viennent ici Ah, moi, je n'ai pas de, de souci avec les Français, en fait, puisque j'aime bien aussi les Français. J'aime la France, je partais tout, tous les ans en France avec les Français. C'est juste parce que je n'avais pas compris pourquoi... Le pourquoi de plus en plus, je vois de plus en plus de Français qui viennent vivre en Belgique, c'est ça que Alors les autres, je ne sais pas, hein. après chacun a ses raisons, okay. mais euh, voilà, <rire> il y en a c'est peut-être pour les impôts, <rire> voilà, moi ce n'est pas, pas le cas.